Bonjour Elsa Aloisio, vidéaste militante. Je suis solidaire de mes amis porteurs du handicap. Je suis pour que la loi de désolidarisation de l'AH soit votée parce que sinon ce serait une vraie régression et ce serait perpétuer les inégalités sociales. Le handicap ne se partage pas.